Mon enfance. Évidemment, je suis euh, d'origine de milieu très, très, très simple. Euh, J'ai vécu en estrie euh, quand j'étais très jeune. Et puis, euh, une de mes passions, c'était de, de travailler. En fait, euh, je n'ai pas connu là, aucun sport, pratiquement pas de sport, parce que la seule chose que j'avais, c'était de travailler. Donc, j'avais des occupations multiples. Euh, aller euh, nettoyer les sous-bois au chalet, c'était de faire un peu de menuiserie de construction, mais à très bas âge. Puis euh, finalement, petit à petit, euh, il y a des intérêts qui se sont dessinés. J'ai toujours aimé construire, bâtir. Et puis j'avais euh, même une petite entreprise de, de, de terrassement où que un de mes. A, B, si on veut, c'était de faire euh, des aménagements paysagers à des gens que euh, ils me faisaient totalement confiance. Donc, euh, j'avais des opportunités de, de faire beaucoup de choses avec... Euh, les gens me donnaient beaucoup de, de liberté. Je me souviens même d'une journée où ce que on devait faire l'ouverture officielle d'une clinique dans la terre, où que je devais livrer le gazon euh, très rapidement. J'avais manqué de terre, donc j'ai dû poser le gazon de nuit avec les lumières de mon véhicule pour être sûr que le lendemain matin, tout était prêt pour l'ouverture. Donc, une enfance heureuse, mais euh, pas par le sport, mais définitivement par le travail.